l'avion se dirigeait tout à fait normalement vers sa destination quand soudain, un violent courant d'air l'a fait dévier de 100 km ce qui a permis aux séparatistes c'est comme ça qu'ils appellent les résistants d'atteindre l'avion la version la plus plausible est que Vladimir Poutine leur a envoyé un obus par chronopost et ils l'ont lancé à l'aide d'une catapulte géante fabriquée en cagette à pommes de terre connue pour leur très grande portée de 15 km suite à l'impact l'avion a logiquement exécuté un quadruple looping et les pilotes sont passés en marche arrière, avant de s'écraser.